Comment chanter avec de la dynamique On va voir ça aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. On va voir ce qu'il y a derrière le terme dynamique. C'est une question que j'ai reçue en tout cas récemment sur la chaîne YouTube et je vais t'y répondre aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Juste avant de démarrer, n'oublie pas, tu le sais, de t'abonner à la chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification, comme ça tu recevras un message à chaque fois que je suis en live et je pourrai éventuellement répondre à tes questions directement. Alors, comment chanter avec de la dynamique Voilà, c'est une question qui m'a été envoyée sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux toi-même dans les commentaires poser des questions si tu, si tu te poses, euh, euh, si tu as d'autres difficultés par rapport au chant, n'hésite pas. Euh, il faut voir ce qu'on met derrière le terme de dynamique, ça peut être euh, lié à la prononciation, ça peut être le fait de, de, de chanter rapidement. Moi, Pour moi, chanter avec de la dynamique, c'est au sens acoustique du terme, c'est-à-dire pouvoir en fait jouer avec les volumes sonores et euh, que ça ne soit pas ennuyeux en fait, quand on écoute. Et, ça, souvent, c'est un, un, un petit travers que je rencontre avec euh, les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne, c'est qu'ils vont chanter toujours au même niveau. Donc Il y a des chanteurs qui chantent fort, par exemple, et ils vont toujours chanter fort du début à la fin de la chanson. Il y a euh, d'autres chanteurs ou chanteuses qui chantent voilà, à, à petit volume et ils ne vont jamais chanter plus fort non plus, ils vont garder toujours ce petit volume. Du coup, ça va être un peu chiant en fait. On va s'ennuyer. On va s'ennuyer parce que justement ça manque de dynamique et l'oreille elle, l'oreille humaine elle a besoin de contraste. Elle a besoin de contraste et c'est ça la dynamique pour moi c'est du contraste de volume. Euh, du coup euh, alors les ingénieurs du son ils, ils connaissent bien ça parce que la dynamique c'est vraiment quelque chose qui traite au niveau des, du mixage des albums et au niveau du, du mastering euh, mais toi quand tu chantes il faut déjà au départ que tu mettes de la dynamique. Alors, Comment faire pour faire cela Il va falloir que tu joues avec les volumes. C'est-à-dire que déjà, il faut que tu identifies quel type de chanteur tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui chante plutôt fort Est-ce que tu es quelqu'un qui chante avec une petite voix En général, les gens ils vont te le dire, on dire "Ah mais toi tu chantes toujours fort ou alors ah mais toi quand tu chantes, on ne t'entend pas." Donc ça ça va être facile à trouver. Et ensuite, il va falloir que tu t'entraînes à faire l'inverse. Donc, si par exemple, tu as l'habitude de chanter fort, amuse-toi à chanter vraiment à tout petit volume. Mais vraiment exagère les choses, tu vois, parce que toi, tu as l'habitude de chanter fort, donc il va vraiment falloir qu'on qu qu qu modifie cette habitude et qu'on qu puisse être agile. Donc tu vas devoir chanter très peu fort, comme ça, comme si tu voulais euh, presque toi chantonner, presque, euh, presque chuchoter une chanson, pas jusqu'à chuchoter, tu vois, mais vraiment pas fort, là, comme je le fais, là, je baisse le son de ma voix. Maintenant, à l'inverse, si tu as plutôt l'habitude de chanter pas fort, euh, contrains-toi un petit peu à, pour l'exercice, tu vois, à chanter fort, à chanter un peu comme si tu t'énervais, à chanter plus fort, beaucoup plus de volume, même si tu trouves que ce n'est pas joli sur ta chanson, tu vois. L'idée là, c'est vraiment qu'on travaille la compétence, que tu puisses chanter avec plus ou moins de volume, et une fois que tu sauras faire le fort, pas fort, ça va nous donner, si tu veux, un peu 0-1, un peu on-off. Et après tu vas pouvoir t'amuser. Donc, on va dire que quand tu chantes pas fort, c'est 0 sur 10 et quand tu chantes super fort, c'est 10 sur 10. Et après, tu vas pouvoir t'amuser par exemple si je te dis tiens, est-ce que tu pourrais me chanter à 5 sur 10 Ok, alors tu essayes, tu chantes, tac, ouais, ça je pense que c'est 5 sur 10. Ok. Après, tiens, est-ce que tu pourrais chanter à 7 sur 10 Donc, 7 sur 10. Ce ne sera pas tout à fait à fond comme quand tu es à 10 sur 10 quand tu chantes super fort, mais c'est un petit peu au milieu. Tu vois? Et en faisant cela, en fait, tu vas t'amuser 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, 10 sur 10. Tu vas du coup développer une grande palette de possibilités euh, de volume. Et, du coup, quand tu vas chanter dans tes chansons, tu vas pouvoir utiliser ça. Tu vas dire tiens, l'intro, je vais la faire peut-être vers 6 sur 10. Euh, tiens, après, mon couplet, voilà, j'ai envie qu'il soit assez fort, je vais chanter à 8 sur 10. Après, euh, ah ben non, le, le couplet d'après, par exemple, je sais pas, il y a un solo et le, le dernier couplet, on va le faire tranquille, je vais le chanter à 5 sur 10. Et ça, déjà, ça va donner énormément de dynamisme dans ta voix. Euh, cette dynamique, tu vas l'avoir aussi d'une phrase à l'autre. Tu peux t'amuser tout d'un coup à surprendre les gens en chantant une phrase un peu plus forte. Tu, vois, tu vas les réveiller, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe Ça va attirer leur, oeil, leur oreille. Ou au contraire, tu peux tout d'un coup baisser le son de la voix et là, tu crées comme un mystère, tu crées quelque chose. Et le fait d'utiliser ça dans une chanson, c'est très puissant. Donc tu vois, ce n'est pas une technique qui est hyper compliquée, il va simplement savoir, falloir que tu t'étalonnes toi euh, par rapport à cela. Euh, et tu vas pouvoir bah, surprendre les gens, ajouter vraiment beaucoup de dynamique dans, dans ton chant. Alors si tu penses que ça peut aider tes amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, bien évidemment. Maintenant... Euh, pour chanter fort, pour chanter pas fort, euh, ça c'est déjà une technique qui est avancée, il faut maîtriser les bases, d'accord Je ne sais pas, est-ce que tu t'échauffes par exemple euh, Est-ce que tu maîtrises ta respiration euh, Toi, ces choses-là qui sont vraiment les, les basiques. Donc, si ce n'est pas le cas ou si tu veux t'améliorer... Je t'ai préparé un petit cadeau, je vais t'envoyer ça. J'ai enregistré des audios avec euh, justement euh, un échauffement. Euh, je t'ai euh, écrit un, un, un livre aussi sur la respiration pour t'expliquer comment ça se passe, comment tu peux respirer en tant que chanteur. Et donc je te propose de t'envoyer ça. Tu trouveras le lien dans la description si tu veux recevoir ça directement chez toi, mais ta meilleure adresse mail pour être sûr que ça ne parte pas dans les spams et du tout coup que tu ne reçoives pas ton cadeau. Et je vais continuer à te gâter dans les jours qui suivent. Je vais t'envoyer encore, je vais t'envoyer une autre vidéo où je vais te parler de tes cordes vocales, comment faire savoir si elles se touchent bien, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de, de cadeaux à t'envoyer là dans les jours qui viennent. Donc n'hésite pas à aller voir dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Euh, D'ici là, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao